Ferme ta putain de gueule, je t'ai pas demandé ton avis si jamais j'ai besoin de conseils, t'inquiète pas, j'appellerai ta mamie.